Bonjour les amis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du market profile mais comme vous pouvez le voir sur cet écran. Donc c'est une technique d'analyse des marchés qui nous permet de voir les marchés d'une manière tout à fait différente de ce que vous avez probablement eu l'habitude par le passé. À savoir que vous voyez ici que ce sont des lettres qui s'inscrivent qui à l'écran. Chaque lettre correspond à une euh, demi-heure et ça va nous permettre d'analyser le marché et de trouver des opportunités de se positionner euh, en day trading de manière très très intéressante. En effet si on va voir sur euh, les graphiques classiques en bougies que vous connaissez, bon, ici on a Ishimoku mais si on prend un autre, euh, un autre marché juste avec des, des bougies comme cela, donc si on enlève un maximum d'indicateurs et eh bien on a l'habitude avec les bougies euh, donc euh, japonaises de voir notre marché de cette manière-là et euh, pas du tout comme ce qu'on peut découvrir avec le market profile et pourtant le market profile euh, nous donne des informations très intéressantes. Donc ici il faut bien sûr arriver à interpréter euh, ces, ces lettres mais euh, je suis en train de préparer une formation donc qui vous expliquera cela. Euh, bien sûr je vous conseille déjà d'acheter mes autres formations parce que ce sera complémentaire à ce que je vous ai déjà enseigné par, par le passé. Et euh, vous aurez donc euh, comme vous voyez ici des indications extrêmement intéressantes pour se positionner. Vous voyez ici les volumes, ce sont des informations qu'on n'a pas du tout avec euh, les autres indicateurs. Donc si je me mets sur la même unité de temps 30 minutes ici et qu'on regarde ici euh, les volumes et eh bien on a un complément d'information qui va réellement vous permettre de trouver à quel moment vous positionner et euh, pouvoir euh, ainsi optimiser votre day trading, rentrer avec un moindre risque et trouver les points euh, donc où il faut prendre ses bénéfices. Et où il faut sortir d'une position. Donc c'est tout ce que vous allez apprendre avec cette nouvelle formation. Je suis en train donc de travailler dessus, euh, je peux déjà vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Euh, vous voyez euh, on a ici la personne qui a inventé donc euh, ce concept donc ça date, euh, il a créé ça en 1980 donc Peter Stedelmeier et euh, on l'a nommé donc dans un article du Chicago Tribune, il a été identifié comme l'homme qui sait où va le marché. Donc bien sûr si avec ces informations on peut déterminer où va aller le marché ça va nous aider énormément pour notre trading quotidien. Donc vous allez pouvoir découvrir ça prochainement. Donc le market profile va vous permettre d'optimiser votre trading, d'optimiser vos gains. Donc euh, vous voyez ce sont des lettres qui se, qui se dessinent ainsi sur l'écran et puis euh, ça vous fait une forme euh, donc, euh, comme, comme on peut voir euh, sur la droite. Donc une fois que toutes ces lettres sont condensées et eh bien on a des informations extrêmement intéressantes lorsqu'on sait les interpréter et c'est ce que je vous expliquerai donc dans ma formation au Market Profile. Donc c'est quelque chose qui réellement euh, vaut la peine. Moi depuis que j'utilise cette technique eh bien j'ai bien amélioré encore mes résultats. Et euh, j'espère que vous aussi vous pourrez arriver à maîtriser cette technique. Qui au départ est un petit peu déroutante, euh, pas vraiment euh, très facile à apprendre. Mais ça vaut vraiment la peine parce qu'on peut euh, identifier donc des points d'entrée et des points de sortie vraiment très très importants. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous donnerai bientôt d'autres informations sur le market profile et sur mes formations. Si vous n'êtes pas encore inscrit à mes formations vous avez un lien sous la vidéo qui vous permet d'accéder donc à mon site et de vous inscrire donc pour une de mes formations. Euh, comme beaucoup d'autres étudiants l'ont déjà fait par le passé. Je vous dis à très bientôt, au revoir.